Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Diamond Painting avec un kit. Donc un kit ça ressemble à ça, voilà, un qui n'est pas utilisé, est pas encore ouvert. Hop. Et le but c'est euh, de finir et d'arriver à ça. Donc on a des petits... Euh, des petits strats, des petites... Euh, euh, des petits éléments euh, en plastique qu'on va venir coller un par un sur euh, la surface euh, entoilée. Alors ça je vais garder, je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Donc, dans un kit complet on a bien entendu la surface, le motif alors si vous regardez vous allez voir que ici on a un papier collant ici c'est un papier euh, plastique ici c'est très très très collant Hop. Donc c'est important de le garder, de surtout pas tout enlever parce que sinon euh, votre peau, euh, les poils de chat, euh, ce genre de choses vont se coller un peu partout. Là c'est les éléments en plastique fait, dont je vous parlais. Hop. Les petits, euh, c'est des équivalents de strass en fait, ceux qui brillent euh, pas forcément et euh, que la couleur est assez euh, intense et marquée. Donc il y, y a différentes couleurs. Parfois certaines couleurs, alors là c'est une bande, c'est une bande, on a beaucoup de couleurs que euh, je vous conseille, c'est d'éventuellement couper, séparer ces, ces blocs et après on va voir comment les utiliser, dessus vous avez des numéros, toujours pas de caméra en autofocus. Euh, là les couleurs ont l'air quand même pas mal différentes euh, mais je vais vous montrer euh, dans les restes euh, comment ça, ça rend. Hop. Enfin on a un petit objet pour fixer et un morceau de gomme. Alors moi les sachets je les utilise pour autre chose parce que je trouve que c'est pas très pratique. Euh, ceci dit c'est possible effectivement de les conserver. Euh, pour utiliser, pour changer les couleurs dedans. Alors, ça paraît logique et évident, euh, parce que le mode d'emploi, il est ici, donc en anglais d'accord, et euh, c'est pas forcément si clair que ça, parce qu'il n'y a que ça comme mode d'emploi. Et dedans, ils disent qu'il faut presser euh, assez fortement la pâte rose. Ouais, sauf que euh, si vous n'êtes pas forcément très doué de vos doigts ou des choses comme ça, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il y a du plastique dessus. Ouais. J'ai appuyé fort et j'ai pas compris pourquoi ça marchait pas. Tout simplement parce qu'il fallait le déballer. Maintenant, ça me paraît logique. Dans le kit précédent, qui était aussi euh, de la même taille, qui était une taille 30 sur 40, j'avais cette taille-là de morceaux. Euh, au début, euh, j'essayais de pas trop en prélever parce que je savais pas euh, quelle quantité euh, serait nécessaire. Là, je vois que j'ai ça, c'est très largement suffisant pour en faire euh, deux voire trois. Il n'y a pas de, de souci. donc vous pouvez vous faire plaisir euh, et utiliser euh, largement ce qu'il faut. Comment ça marche Alors, je l'ai replié pour que ce soit un peu plus facile. Comment ça marche Ça, c'est le, le neuf. Euh, donc, on voit qu'on a une espèce de petit embout euh, un, peu, euh, un peu doré. Euh, et il n'y a rien au fond. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer, mais là, il y a du, de la pâte rose. On voit que c'est pas tout à fait la même couleur, donc je vous le dis, il euh, y a de la pâte. Ça fait un peu comme un embouchoir, un emporte-pièce. Donc en fait, on vient appuyer dessus et la pâte rose s'incruse dedans. Et la pâte rose, elle est légèrement euh, adhérente, elle colle un petit peu. On voit par exemple euh, qu'ici, il bah, euh, y a des petites poussières, il y a euh, des poils de chat forcément, euh, des peaux mortes, ce genre de choses. Et quand on va attraper une, euh, une pastille, vu que c'est extrêmement difficile à manipuler ce petit, donc là c'est mes restes de l'ancien. Euh, pour l'autre, donc il y avait tout ça, et on voit que franchement il y, y a beaucoup de restes. Euh, je verrai pour euh, essayer de voir si je trouve pas une, une créa qui réutilisera tout ça pour pas pour pas acheter inutilement. Alors moi j'ai gardé les mêmes euh, trucs, j'ai mis un coup de masking tape pour fermer. Mais c'est vrai que dans ces kits-là, ils, ils mettent des sachets plastiques, donc c'est peut-être effectivement plus pratique de, de ranger avec. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le sachet, on va verser dans notre petite soucoupe, et hop, en faisant ça, une bonne partie va se positionner avec... Ah oui, se positionner pourquoi Parce qu'il y a une surface qui a une forme comme un, un strass, un cabochon, et une face lisse. La face lisse, on va vouloir qu'elle se retrouve sur le euh, au contact de la surface adhésive. Donc, On positionne dessus, il n'y a pas besoin d'être très précis. Et on a le, le petit machin qui est collé. Et ensuite on fait juste POC sur la surface et comme c'est collant, ça va partir tout de suite. Euh, ce que je vous conseille quand même c'est de travailler une seule couleur à la fois sauf si vous avez des grandes surfaces euh, travailler zone par zone euh, mais toujours avec une couleur à la fois parce que c'est vite le souple de mélanger et de ne pas jeter les sachets euh, après usage parce que c'est quand même facile d'oublier une ou deux qui couleurs dans un coin <rire> euh, et après bah, on doit y revenir et puis euh, tout bêtement un strass peut se détacher aussi euh, Là, je vais essayer de voir pour, euh, pour vous montrer sur ces, sur ces, ces couleurs-là. On a l'air pas mal différentes moi sur celles que j'ai fait euh, Franchement, notamment une fois posées, je ne vois pas la différence de couleurs. Euh, par exemple, celle-là. Euh, C'est vraiment quasiment les mêmes couleurs. Euh, ça a été le cas avec plusieurs. Bon là il y a quand même des différences sur les beiges, mais. Euh, Bon, en fonction des modèles, euh, pff, ils auraient pu, pu faire plus simple, parfois. Hop. Ah, ça aussi, je l'avais gardé pour vous montrer. Alors, je vais pousser ça pour qu'on ait une surface la plus euh, dégagée possible, au moins visuellement. Ça, c'est quelques-unes pièces mal formées que j'ai récupérées. Pourquoi Parce que... Euh, hop quand vous prenez si jamais vous passez un petit peu trop en mode automatique vous allez faire ça et puis coller un truc c'est n'importe quoi euh, donc il y a des pièces qui sont trop grandes euh, qui sont des brisures en fait c'est des petites brisures de plastique donc on peut pas les utiliser dessus sinon ça va pas bien rendre alors c'est le diamond painting c'est une forme de de peinture euh, par numéro mais sauf que c'est pas de la peinture c'est du, du collage en fait de, de strass euh, c'est rangé dans les loisirs créatifs. Perso, je trouve que c'est pas créatif euh, parce que bah, on est euh, pas très créatif si vous préférez. On est extrêmement limité par. Euh, bah, on colle le truc là où ça va quoi. Euh, c'est pas très stimulant pour la créativité, mais euh, je dirais que l'intérêt il est quand euh, on est crevé, chaos <rire> Euh, des fois, on a envie de faire un truc, de s'occuper, mais faut, faut pas que ça demande trop de ressources cognitives. Euh, donc moi, le grand d'à côté, je l'ai fait justement. Euh, je suis malade et euh, j'étais complètement épuisée. Euh, donc mon cerveau n'était pas en état de fonctionner euh, normalement. <rire> euh, mais comme j'avais pas envie de passer mon temps à VGT, euh, mais que en même temps... Euh, bah, la lecture, euh, au bout d'une demi-heure, une heure, j'y arrivais plus, j'étais vraiment trop fatiguée. Je trouvais que ça, c'était assez sympa. Euh, on se met une petite série ou un podcast, un truc euh, pas trop coûteux euh, cognitivement. Et ça vient extrêmement bien euh, accompagner ça. Euh, du coup, ça peut être vraiment un petit truc sympa à faire... Euh, quand vous êtes malade, euh, pour les personnes euh, qui sont euh, en dépression, en burn-out, euh, etc. Pour quand même euh, maintenir une activité, faire quelque chose, mais euh, pff, en foutant un petit peu euh, aussi la paix à votre cerveau. Donc là je, vous, je vais vous montrer en exemple ce que ça donne, j'ai été chercher, euh, alors avant sur le premier c'était que des lettres, ici on a aussi des symboles, il euh, y a quasiment aucune chance que vous voyez, mais on sait jamais, je le tente. Euh, le premier symbole c'est un pourcentage et l'idée c'est. Alors là il n'est pas encore trop utilisé donc il va être assez euh, ondolé. Je ne l'ai pas posé euh, pendant euh, un certain temps à plat. Ceci dit c'est ce que je fais après. Euh, J'ai pas mon rouleau à pâtisserie d'ailleurs, il faudrait que je le récupère pour vous montrer ça, mais bon. Euh, sinon on peut prendre autre chose. Donc je fais ce mouvement-là, je prends, j'avais chargé en pâte, j'ai mon strass sur l'outil et je pose sur euh, le pourcentage puisque pourcent est le symbole de ce turquoise. Euh, la légende est sur le côté, c'est qu'un numéro 15 correspond à pourcent. Alors me demandez pas euh, qui, qui décide, hein je ne sais pas, je suis pas sûre de pouvoir le savoir. Euh, alors, tant que c'est frais, vous pouvez les remodifier un peu. Là, comme j'étais en train de parler et pas très concentré, euh, j'ai posé sur le dé d'à côté. On peut bouger encore un petit peu. Bon, il faut éviter d'y aller trop fort et puis euh, de faire ça trop souvent, mais ça passe. Donc, c'est très, très simple. Ce qui peut être intéressant euh, aussi, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de dextérité euh, et qui voudraient euh, travailler un petit peu ça, mais de manière... Euh, toute douce toute sympa euh, sans être forcée euh, ou euh, sans des exercices qui sont embêtants euh, moi je sais que j'ai pensé à ça justement parce que euh, je suis extrêmement maladroite j'ai des gros problèmes de proprioception euh, la proprioception c'est le fait de savoir où est son corps du coup forcément toutes ces choses toutes ces, tous ces, toutes ces petites choses euh, ces petites tâches euh, où on vient euh, et on vient demander une certaine précision, bah, ça implique un minimum de concentration. Euh, on peut utiliser à la pleine conscience aussi pendant ce moment-là. Sentir euh, le plastique, euh, entendre le, le, le bruit euh, du cruc, le petit ch'tonk. Euh, euh, toutes, toutes ces sensations et puis euh, les couleurs qu'on voit se concentrer. Donc en fait ça peut être vraiment une activité extrêmement relaxante. Alors, j'ai essayé de faire quand même quelques uns. Euh, on va voir pour faire une, un deuxième bout de ligne pour vous montrer quand même qu'il ne soit pas que des côtes à côte dans un même sens là horizontale, mais vous en aussi euh, côte à côte verticale quelques uns pour l'effet et ce que ça donne. Hop, il y en a encore ici. Donc c'est comme ça qu'on va compléter toutes les zones. Hop. Là, moi, ce que je fais, c'est je remets dessus. Là, j'appuie avec le doigt, mais sinon, quand je fais des grandes zones, je mets un coup de rouleau pâtisserie dessus. Ah, on peut le mettre sous le sous-main aussi, par exemple. Alors, bon, encore une fois, on ne voit pas très bien. Il y a le plastique en plus qui gêne. Mais grosso modo, l'idée, c'est d'avoir euh, ce volume, en fait. Ce volume et cette couleur qui est renforcée. Une fois qu'on a fait tout ça, parce que c'est la magie du, du pas montage, j'en fais pas. On obtient à peu près ça. Donc ça je le garde parce que ça va me servir pour le deuxième euh, pour travailler sur les zones du milieu, pour éviter de mettre la main dans la colle quand on fait euh, une seule couleur à la fois. Ce sera très pratique. Ce que j'ai fait pour euh, renforcer la, la tenue des, des petits euh, des petits strass des diamants, euh, c'est de mettre du, du vernis-colle. Le vernicol, euh, c'est une colle qui est euh, blanche pâteuse et qui euh, devient transparente, invisible à la... au séchage et elle a l'avantage d'être euh, euh, transparente au séchage, d'être assez fine euh, et, euh, et elle va légèrement rigidifier euh, le truc et de permettre euh, une meilleure adhésion. Bah, effectivement, c'est une colle, euh, des pastilles entre elles. <rire> voilà ce que ça donne. Euh, sur des zones. Alors là pour l'instant j'ai gardé le tour et je pense le conserver. Euh, j'ai trouvé euh, pas très cher des cadres euh, qui, qui étaient étiquetés, euh, qui étaient euh, euh, mis euh, comme quoi il faisait 30 sur 40. Ce, que je, ce à quoi je n'ai pas fait attention, euh, c'est que euh, on est sur du 30 sur 40 pour le kit. Oui, sauf que c'est l'extérieur de la peinture. Euh, donc génial <rire> Donc après il va falloir faire un passe-partout euh, en, en papier un peu cartonné euh, pour cacher ça et puis euh, rendre euh, le, le cadrage, l'encadrement un, un peu plus joli, un peu moins moche. Quoi. Donc voilà ce que ça peut donner. Euh, je répète, c'est assez intéressant, euh, pas tellement en tant qu'outil créatif, mais si vous avez... Euh, Besoin de débrancher un peu le cerveau tout en faisant quelque chose avec vos mains. Et puis il y a moins de risque de se piquer qu'avec la broderie ou euh, des choses comme ça. C'est un petit peu plus détendu. Et si vous êtes bien installé, ça tire moins sur les épaules. Voilà. Donc je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne semaine. Et puis euh, de bien prendre soin de vous. Au revoir.